Oh, c'est nouveau? Ouais, j'ai décidé de me décorer un peu plus. Tu me dis souvent que je suis trop conventionnelle. T'aimes pas ça? Mmh, non, oui, oui, oui. Euh, c'est des belles couleurs. Euh, ça fait changement. Euh, « Oui, euh, oui, euh, euh, non, non. Ne me compte pas d'histoire. J'entends très bien dans ta voix que tu n'aimes pas ça. C'est l'idée du collier que tu n'aimes pas? Ou si c'est son style, sa couleur? Tu sais, j'ai pas confiance quand tu me parles de cette façon-là. Je préfère la vérité. « Ah, oh, euh, mais j'ai... » Non. T'as raison. Euh, ben premièrement, ça me surprend beaucoup, mais j'apprécie vraiment que tu essaies de faire un changement. Ça, vraiment, c'est sincère. Mais, peut-être que la couleur et le style du collier sont peut-être pas ceux qui te conviennent le plus mais tu as raison je voulais te faire plaisir je te disais pas tout à fait la vérité